Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 257 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Trash TV. Trash TV pareil, alors par contre je ne sais pas du tout, voilà, je ne sais pas du tout quel style de jeu c'est. Euh, donc on va faire une nouvelle partie. Et bah ben c'est parti, justement, pour la partie. Alors, je suis le bonhomme blanc. Je peux me déplacer un peu comme je veux. Donc là, on a trois couleurs. C'est génial. Ah d'accord, en fait, on s'en les complètement les uns. Voilà. Pour l'instant, je récupère des amis. Je vois pas, pour je vois pas le problème pour l'instant. Ok. La télé se répare au milieu. Attention, épileptique, s'abstenir. Ah, trop tard. Je suis une télé. Est-ce que je peux sauter Non, je ne peux pas sauter. Donc une fois que j'ai que suis quelque part, je ne peux plus revenir en arrière. À moins que le clic fasse quelque chose, non. Que le contrôle fasse quelque chose, le mage fasse quelque chose, non. Ok, elle transmet de temps en temps des trucs. De temps en temps, ma télé capte. Ok, sorting. Ok. Tout comme je peux pas sauter automatiquement, là où je passe, ça met, ça met des choses. Donc c'est un jeu de plateforme du coup. Mais comme je ne peux pas sauter, je suis emmerdé. Options. Ok, Gamepad. Option, Remap Case, Pad, Save. Ok, ça ne marche absolument pas le Gamepad. Ça marche, mais dans le milieu en fait. Remap case, c'est bien ce que je disais. Jump A, shoot X. Ok, ça ne marche absolument pas. Par contre, du coup, euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir... Donc, du coup, la manette, ça, ça a l'air de... Enfin, il y avait un truc, mais ça marche que dans les menus donc jump c'est X en fait, je peux jump et je peux shoot ok et je peux pas shoot parce que ça pour l'instant ça marche pas mais je peux sauter donc c'est plutôt une bonne idée, j'aurais pas dû faire ça alors là dedans je meurs voilà donc il rembobine donc il y a plein d'endroits que j'aurais peut-être pu éviter d'aller Alors ça c'est les ça c'est l'écran de chargement est vachement chiant parce que c'est bossé. Comment je fais pour lui parler euh, Remap case, pick up c'est Z. Alors, QWERTY... Ok, pick-up c'est ça. On est parti, je peux sauter avec mon collègue, ok on est mort, oui je sais qu'il faut que je le récupère, prends la caisse Et comment je fais pour le lancer, moi Ah, c'est avec... Euh... C'est avec C. Ah, je suis un bâtard, moi. Je viens de tuer, mon collègue. Ah, mais c'est un gros truc de bâtard. Cela dit c'est beaucoup de logique ce jeu. Oh. Oh. Fils de... pu oh. Ok. Ok d'accord. En fait c'est un truc de fou ce jeu c'est un truc de ah ouf. Ah non Ah non Il y a une vieille télé quoi. Mon dieu. Donc il faut pas mourir. Ouh, je suis arrivé. C'est que les trucs casse-tête en fait. Okay. Donc les caisses passent à travers les trucs blancs. Je sais pas trop quoi dire sur ce jeu. Je crois que j'ai explosé. Je crois bien que j'ai explosé. OK, donc je suis mort. On va essayer de pas mourir. Pas facile. C'est pas donné à tout le monde de pas mourir. Hein Ok, ok. Donc il m'en a donné une autre, est-ce que je peux en faire quelque chose C'est... Ah Ah mais du coup je peux monter là-haut. Hop YOLO, ça fait monter les plateformes. Ouh, je me trouve. Euh, je sais pas pourquoi je me trouve ingénieux aujourd'hui, tiens. Ok, c'était de la merde. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Mauvaise idée. En fait, c'est les touches, euh, c'est pas évident. C'est pas évident à la au clavier. J'aurais préféré pouvoir y jouer à la manette, mais c'est mal barré pour l'instant. Ça a pas l'air d'être son truc. Euh... Parce que si je saute là. c'est qu'elle va pas assez loin la casse parce que même si je saute là je vais beaucoup je vais avoir beaucoup de mal Ok. Et eh ben il faut que j'arrive à jeter cette caisse sur le truc. Sauf qu'elle est super loin. Et que ça va vraiment être short de pas mourir. Ah putain, ah mon dieu. Mon dieu, je me saoule déjà. Comment ça a été dur J'y étais arrivé quoi, sans déconner. C'est vraiment au pixel près quoi. Ouh, on va essayer de pas crever maintenant. Yeah. Je sais pas quelle est la finalité de, du jeu là. En tout cas pour l'instant c'est ok. Ok, bon voilà c'est facile hein. Voilà, ça c'est facile aussi. Ça va péter, ça va péter, ça va péter. Donc le but c'est de mettre ça Ici, de mettre ça là, pour que ça atterrisse sur le bouton. Oui parce que la caisse en fait elle s'enflamme. Du coup la logique est bien faite. Hein. Alors il y a un gros boom, hein. vous avez vu le... Le truc là, qui fait tout qui fait tout péter. <rire> Qu'est-ce que je fais moi avec ça hein? Il, faut, il faudrait que je le prenne, que je le fasse tomber là, pour qu'il fasse exploser les caisses. Bon, et vu, potentiellement sans que je meure, ce serait pas mal. Parce que du coup... Après je pose la caisse dessus, je passe là, je passe là, et c'est parti. Let's go Oh une arme, une arme, une arme Wouhou J'ai une infinité de munitions, une infinité de munitions. Oui J'ai une infinité de munitions Par contre c'est une machine de coca qui me court après. Ok. Ok. Ouh, je vais mourir je vais mourir je vais mourir. donc là on repasse là où on était depuis tout à l'heure yo exit est ce que c'est vraiment une sortie ah toujours un casse-tête alors on prend on prend lui on saute. On le pose là. Et on tire dessus. Ah, j'étais sûr. Tada. Nicotin. Ah, faut que je fasse pareil avec lui. Hop, on récupère. Hop, on se balade, on se balade, on se balade. Lequel, lequel jour Ça veut dire qu'il faut, il faut que je le pose ici. Que je tire dessus. Je reste comme ça. Et voilà Astuce de ouf euh, comment je fais pour passer là Est-ce qu'on m'explique Parce que si ça fait boum. <rire> Et je fais quoi, moi, avec mon truc là Bah je le prends, est-ce que je peux le jeter Non. Qu'est-ce que je fais avec mon truc Je ne sais pas. Voilà, vous savez ce que je vais faire On va s'arrêter là. Pour ce test, à peu près, vous avez à peu près compris. En fait, j'étais vachement silencieux sur ce jeu parce qu'en fait, j'ai essayé de comprendre quand c'est des jeux qui sont pas euh, communs. Hein. Bah du coup, tout de suite, c'est un peu plus ça. Hein. Voilà. Euh, je vous, vous dis à bientôt. Je vous dis que si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager à vous abonner si vous n'êtes pas abonné abonnez vous il y aura plein d'autres vidéos si ça vous intéresse si vous avez kiffé ce que vous avez vu et si vous avez aimé découvrir ce jeu en même temps que moi parce que je le connaissais pas du tout et il est sympa même si bon bah du coup c'est pas du full écran mais mais on est dans l'idée que c'est de la télé enfin c'est du full écran si parce que le jeu est en full écran mais on est dans, dans l'idée que c'est euh, que c'est Retourne-toi, voilà, je suis là. Trashin, voilà, et en fait, c'est une sorte de menu interactif. Euh, que c'est une sorte de jeu... Euh, on est dans une télé, et nous sommes une télé qui, qui avons tué des télés, d'ailleurs, et qui... Euh, c'est de la logique, c'est de la plateforme, c'est des petits casse têtes euh, voilà. Je sais pas où ça mène, exactement, mais c'est sympa. Donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et puis, euh, et puis on se dit à la prochaine vidéo. Tchou